Voilà on m'a posé une question donc je vais y répondre la question était est ce, qu est -ce que la grosseur de la pierre a une importance donc énergétique donc je répondrai à la question par un oui Pour la simple et bonne raison c'est que au plus vous aurez une pierre grosse au, au moins elle mettra de temps à travailler sur vous, mais aussi elle mettra beaucoup moins de temps à se charger. Par exemple, une pierre de 50 grammes, on pourrait par exemple travailler une demi-heure dessus. Une pierre d'un kilo, on pourrait y travailler toute la journée avec, par exemple, une pierre de méditation de 50 grammes. On va faire une méditation de une demi-heure avec une pierre de 1 kg. On peut on peut faire une méditation de 6 heures dessus sans qu'elle soit 100% chargée. Et ce qui est important aussi, c'est votre taux vibratoire. Au plus votre taux vibratoire sera important, au plus vous chargerez vite. La pierre, vous l'encrasserez en fait. Mais au, au moins votre taux vibratoire est important, au plus euh, la pierre met moins de temps à se charger. Mais ce qui compte là-dedans, c'est au plus on a une, une plus grosse pierre, au plus, au plus longtemps elle peut agir sur nous. Et n'oubliez pas.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 Bonjour tout le monde, aujourd'hui présentation de la pierre de soleil. C'est une pierre qui montre la joie du cœur, qui aiguise l'intuition, qui rééquilibre tous les chakras en vous montrant sa lumière, qui est porteuse de chance et de bonheur, ainsi que de bonne fortune est extrêmement utile pour se retirer de tous les crochets inutiles des autres et de et de se retirer de toute émotion inutile. Elle nous amène aussi la lumière. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne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 Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Il y a plus de larmes versées sur terre qu'il y a d'eau dans l'océan. Il n'existe. Rien de constant si ce n'est le changement. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le honneur. En le partageant nous sommes ce que nous pensons tout ce que nous sommes résulte de nos pensées avec nos pensées nous bâtissons le, notre monde le monde est aveugle rare ceux qui voient il y a quatre pensées illimitées: l'amour la compassion la joie et les l'égalité d'âme. Le bonheur n'est pas chose aisée. Il est difficile de le trouver en nous. Il est impossible de le trouver ailleurs. Ayez de la compassion pour tous les êtres, riches, pauvres. Chacun a sa souffrance. Certains souffrent trop, d'autres trop peu. Trois choses ne peuvent être cachées très longtemps le soleil la lune et la vérité Doutez de tout et surtout de ce que je vous dis entre ciel et terre il n'y a qu'une demeure temporaire mille victoires sur mille ennemis ne valent pas une victoire sur nous-mêmes levons-nous en étant reconnaissants car si nous n'avons pas appris beaucoup aujourd'hui nous en avons appris un peu et si nous ne tirons rien du peu de, que nous n'ayons appris au moins nous sommes pas malades et si nous ne sommes pas malades au moins nous pouvons nous ne sommes pas morts alors soyez tous reconnaissants Je ne vois jamais ce qui a été fait je vois toujours ce qu'il reste à faire mettez vous à la place des autres si vous y arrivez vous ne serez plus capable de faire du mal à autrui puisque la haine ne cessera jamais avec la haine. La haine cessera avec l'amour. Vivez comme si vous deviez mourir demain. Apprenez comme si vous deviez vivre toujours. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une vérité à expérimenter. Vous ne serez pas puni pour votre colère. Vous serez puni par votre colère. Toute Conquête engendre la haine, car le vaincu demeure dans la misère. Ce qui se tient paisible, ayant abandonné toute idée de victoire ou de défaite, se maintient heureux. Les nuages ne disparaissent pas, ils se transforment en pluie. Il ne faut pas se fier aux choses qui ne peuvent arriver car c'est justement celles-là qui arrivent.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 ils sont toujours authentiques les capricornes sont toujours fidèles en paroles qu'ils donnent assure assume entièrement la responsabilité peu importe la situation présente les capricornes sont sont toujours une personne en qui on peut avoir confiance ils ont toujours un cœur d'or et normalement sont toujours sont toujours à l'écoute des personnes des personnes qui sont à côté d'eux. Le Capricorne considère que la ponctualité est quelque chose d'important, aussi, aussi bien ses rendez-vous que que ses rencards où où il est toujours à l'heure. Mais le Capricorne va toujours veut toujours atteindre son but euh, le capricorne est dans le travail dans l'éducation dans l'analyse euh, dans la logique et il, est, il, il veut toujours que tout tout soit co correctement fait il il, euh, il veut aussi euh, gérer sa, sa vie dans le bon sens mais c'est son sens à lui il veut toujours arriver au sommet des choses voilà Le capricorne n'a pas beaucoup d'amis mais quand il en a il les considère un peu comme sa famille il va être dur distant et froid avec toi mais il va être juste et euh, par contre il ne faut pas le tromper sinon euh, la colère du capricorne est énorme euh, C'est même un point qui va euh, le caractériser et euh, les gens les gens par rapport à ça vont s'enfuir parce que une peu, une petite erreur pour le capricorne est en fait un gros souci parce qu'il va prendre ça au, au centuple voilà leur vie sentimentale et amoureuse. Le Capricorne est quelqu'un de très sérieux en amour, euh, qui s'engage durablement et d'une grande fidélité. Quand il est amoureux, euh, il, mon, il montre du respect à leur partenaire, de la loyauté. Ils, ils ont un véritable sens de la responsabilité en prouvant leur amour. Euh, plus précisément il apporte du bien-être et de la convivialité dans la maison ou encore dans l'aide à leurs conjoint, au niveau à tout niveau toujours mais toujours euh, pour faire monter le euh, Pour faire monter le niveau il faut il faut être au niveau du capricorne si vous n'êtes pas au niveau du Capricorne, euh, le Capricorne euh, va vous faire la tête. Ou si il y a une idée dans sa vie sentimentale, il, il va vous toujours vous la faire passer. Alors, mais c'est quelqu'un quelqu euh, qui reste toujours fidèle et stable. Après, euh, c'est un gros point positif et un gros point négatif parce que euh, on fait un petit écart, le Capricorne va tout de suite vous le faire remarquer. Ou on fait des choses bien, ben en fait, pour le Capricorne, c'est normal. Donc, il ne il va, il va pas vous le montrer que c'est bien. Euh, il, faut, il faut certainement attendre. attendre plusieurs jours voire plusieurs mois plus, plusieurs semaines alors le capricorne va toujours toujours voir les choses par le haut c'est à dire que il va vous monter par le haut alors ça peut être très très très fatigant pour la personne qui vit avec avec elle ou avec lui Dans le travail, c'est quel le Capricorne est quelqu'un de très rigoureux, courageux, impressionnant même des fois. Mais s'il travaille en équipe, l'équipier euh, va en prendre pour son grade parce que pour le Capricorne, il faut que ce soit comme ça et ce sera comme ça. Si si vous euh, faites euh, pas comme ça doit être fait, il vous engueulera. Très facilement, un peu comme en amour, mais encore pire sur le travail. Mais c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui a de de l'endurance dans le travail. Mais attention à, à ses coéquipiers de travail. Paix à vous. Au niveau santé, c'est le Capricorne est quelqu'un de solide dans un premier temps. Euh, mais une fois qu'il tombe malade, c'est quelqu'un de très dur à soigner, qui ne veut pas se faire soigner, qui néglige même son traitement, sa, ses prescriptions. Euh, il va préférer euh, se mettre lui-même en danger qu'aller se soigner pour justement aller soigner les autres. Euh, il, il va être d'apparence dépressive. Ou, nerveux, ou nerveuse euh, d'une froideur. On va pas pouvoir l'approcher parce qu'il est malade. Il va préférer être dans son coin, rester malade et euh, se débrouiller tout seul. Les signes qui sont compatibles avec le Capricorne sont le poisson, le taureau. Le scorpion et la Vierge. Ce sont des signes qui vont lui apporter de la positivité. Alors, ces chiffres, ces chiffres qui lui sont bénéfiques sont le 3, le 16 et le 25. La planète qui euh, est le Capricorne est Saturne. Son élément est la terre. Euh, les couleurs sont le noir, le brun foncé sont ses couleurs préférées. Le saphir porte bonheur au Capricorne. Son jour, son jour préféré est le samedi. Pierre principale du Capricorne Agate Noire, cristal de roche. J'ai obsidienne neige, obsidienne noire obsidienne œil céleste, œil de faucon, pierre de lune, quartz fumé tourmaline noire, tourmaline œil de chat tourmaline verdelite, autre pierre du capricorne agateuil, amergréant, améthyste, aragonite, oralite 23 bois fossiles, calcopyrite charoïte, hématite, jaspe zèbre, larme d'apache, magnésite, malachite prénite, rhodochrosite, rhodonite.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 comme il y en a beaucoup, je l'ai fait lire par une reconnaissance vocale pour que vous puissiez tout comprendre tranquillement. Merci à vous. Jupiter, cette planète du rayon bleu azur, ou bleu électrique, répond à la fréquence L, produisant l'attraction par la couleur bleu-azur et la répulsion par la couleur mauve-purple. Après le soleil, c'est la planète la plus bénéfique, dite au grand cœur, en raison de son altruisme, de sa sympathie, de sa bienveillance, de son indulgence, de sa clémence, de sa miséricorde, de sa compassion et de son idéalisme. Par son symbole, on reconnaît le Verbe qui s'unit à l'unité du trait en produisant une variété de directions, se révélant comme le principe de la multiplication à l'infini. On l'appelle diversement le principe hiérarchie, le consolateur bénévole ou le grand préservateur cosmique harmonieux ou le maître des éléments occultes renfermant tout ce qui pourra prendre forme par la suite. Elle représente le principe de cohésion et d'unification, fondant dans l'unité globale d'une large synthèse terrestre et céleste. L'humain et le divin, la matière et l'esprit, l'inconscient et le supraconscient. Elle conduit à toutes les réussites, dissolvant les obstacles, opérant une catharsis psychique et un curetage mental, éliminant les ténèbres, inclinant toujours vers l'expansion et la prospérité, l'honnêteté et la bonne camaraderie. Elle prédispose aux agréables voyages lointains qui forment et instruisent. Mais elle ne tolère pas les affaires épineuses, déloyales, malhonnêtes. Impie, notamment l'athéisme, ni les atteintes aux règles de la sociabilité, quoiqu'elle reste toujours prête à pardonner à l'être sincèrement repentant. Elle réprime surtout l'anarchie sociale et l'hérésie spirituelle, tout ce qui s'oppose à l'évolution et à la progression de la vérité divine, mais sans cruauté pour l'agresseur ou le fauteur. Elle régit le pouvoir du Verbe de Dieu et le pouvoir de commandement. Elle révèle la vérité pure. Elle assure le rechargement subatomique des cellules du corps pour produire les transmutations. Elle procède à l'équilibre de la vie organique. Jupiter évoque le Fils par qui doit s'accomplir la loi et il représente tout ce qui est pur et il exprime que tout est au stade des émanations. Il évoque diversement la puissance. Le commandement, le pouvoir de conciliation et de réconciliation, la fertilité et la créativité. Il est le lieu où la pensée divine se cristallise pour la première fois. De ce fait, il implique une volonté tournée vers la matérialisation d'une force spirituelle de première main. Il exécute la volonté qui vient d'en haut, ne discutant jamais le contenu du message reçu. Il exprime une vérité venant d'une harmonie interne qui émane d'instances supérieures, convaincant les juges d'agir. Il incline vers les sciences occultes et le mysticisme. Conscient de son savoir et de son importance, il figure l'individu toujours prêt à accourir au secours de celui qui a besoin de ses services. Maître de l'harmonie, défenseur de la loi et de l'ordre, il rayonne l'amour pour la société et pour chacun des membres du monde. Demeure paisible, égal d'humeur, d'un caractère plaisant et aimable, il désire la paix pour tous. Il apporte cet état dans les conflits. Il instille le désir d'arranger les choses -là à l'avantage de tous les partis. Il fournit l'intuition de la loi divine dans les activités humaines. Toujours, il ajoute à toute une touche de distinction et il offre sa protection dans les activités supérieures. métro de l'opulence, bon viveur, associé aux faces princiers, qui peuvent frôler les attitudes théâtrales, parce qu'il possède le pouvoir du geste, il porte au mécénat et à une générosité incomparable. Il développe le culte de la personnalité et il incline vers la célébration et les cérémonies, activités liturgiques. C'est lui qui exprime l'intervention de la Providence dans les moments difficiles, car il est le refuge de ceux qui souffrent ou qui sont opprimés. Il est encore la providence de l'innocent qui restitue l'ordre aux coupables et qui débrouille les pistes. Il préside notamment au cérémonial magique. Il favorise les grandes causes mondiales visant à améliorer le niveau de vie, la culture et le degré de conscience générale. Il donne un créateur de lois et de coutumes en avance sur son temps. Maître de l'enthousiasme, il confère une haute estime de soi-même et il amène à se placer au point le plus élevé. Ennemi des faux témoins, il détruit les archives accusatrices change la date de prescription des crimes et des délits. Il donne le pouvoir de conjurer des éléments. Cette planète régit l'action pondérée, mesurée, ordonnée, le geste primo primi, le mouvement spontané, l'élan immédiat et elle aide à être accueillie comme on est partout et par tous. Elle régit encore les négociations entre le ciel et la terre. Il édite des lois généreuses. Libérale et permissive, c'est la planète du pouvoir créateur au niveau psychique, d'où la sur l'efficacité, aide à diriger la pensée et former les moules pensées, elle renforce les demandes, les affirmations, les proclamations, elle aide à combler les besoins et à réaliser les désirs et les vœux. Par son autorité bienveillante, elle gouverne les diverses administrations et les conseils de direction, le monde des affaires, de l'industrie, de l'organisation et des planifications, les contrats, les transactions d'argent, négociants et financiers, les placements, la comptabilité et l'économie, les institutions bancaires et les bureaux de crédit, le domaine de l'enseignement supérieur et de la culture, le secteur de la santé, notamment le travail auprès des animaux, de la thérapie et des sports, la recherche scientifique, les cercles sociaux, les écrivains les orateurs les conférenciers les hommes politiques et la gestion des états la philosophie la philanthropie la moralité élévation éthique les religions et la vie religieuse les œuvres humanitaires et les œuvres de bienfaisance le monde des communications les gens riches et influents et la magistrature avocats notaires légistes juges, tout ce qui est relié à la civilisation elle régit particulièrement les grosses affaires les postes de confiance et les emplois comportant de lourdes responsabilités, capables de concilier les avantages difficiles à obtenir, elle offre toutes les consolations dans l'adversité, aidant à découvrir ses alliés dans le monde invisible. Elle aide à développer de hautes aspirations et forme au sens humanitaire, renforçant l'ardeur et l'enthousiasme pour ce qui élève l'humanité. Elle développe l'aptitude à porter assistance à tous sans exception ni exception. Elle aide à attirer des auxiliaires sincères, loyaux donc précieux elle invite à vivre en bon viveur et à mener sans complexe une quête de bonheur elle aide à développer la fermeté de caractère et à se former au discernement elle aide à comprendre les causes premières et à développer les communications psychiques elle préside à l'audition subtile développe le sens de l'analyse maîtrise l'intellect forme à la précision elle aide à former une raison éclairée établissant son ascendant sur la raison pour laisser tout guider par l'esprit Toujours magnanime et pleine de mensuétude, elle édicte des conclusions et des édits salutaires et irrévocables. Elle confère le courage d'affronter les diverses situations de la vie, aide à obtenir des délais de procédure et à développer l'esprit de détail. Elle force la reconnaissance de l'égale dignité de tous les êtres humains et de toutes les créatures et elle harmonise les éléments opposés. Cette planète évoque celui qui prend ses responsabilités et qui présente le visage aimable de la légalité. Il illustre l'être franc et loyal qui éloigne les soucis et les peines avec son optimisme irrépressible. Il favorise le renom acquis grâce aux œuvres personnelles. Il développe un intellect brillant et il donne une grande puissance de travail. En outre, cette planète aide à attirer l'estime et les honneurs, les grands héritages, défendant en outre les faibles, les opprimer, les marginaux, les rejeter et les laisser pour compte. Elle fait comprendre les avantages du renoncement au moment opportun. Elle peut fournir un secours de dernière extrémité. Elle développe le sens de la fraternité humaine et de la solidarité universelle les fondant sur une justice rigoureuse à toute épreuve. Elle aide à acquérir l'habileté, l'adresse, la dextérité, la minutie, maîtresse de l'opulence et de la plénitude, pour pourvoyeuse prolifique, elle aide à se fixer un idéal élevé, elle attire les bonnes occasions et elle mène tout à une issue heureuse. Elle confère la joie, la gaieté d'humeur et le sens de l'humour et elle déchire le voile des illusions. Elle assure l'immortalité des êtres et des œuvres. Bonne conseillère, elle aide à devenir un meneur ou un chef de file et elle favorise le succès dans son milieu de naissance. Elle aide à comprendre le sens de l'obéissance nécessaire, aide à fusionner les aspirations du ciel et de la terre, elle ouvre les nouveaux champs d'expérience et elle aide à s'ouvrir à la nouveauté et au changement, elle incline vers l'occultisme, l'ésotérisme ou le mysticisme, elle permet l'accès aux sphères sacrées, favorisant le pouvoir viril et paternel, elle impose l'ordre hiérarchique et synarchique, elle assure d'une protection absolue, assurant une sécurité générale, elle permet de faire une transition paisible au terme d'une longue vie. Elle aide à apprécier les bienfaits de la vie civilisée et l'inspire pour aider à développer une approche prudente de la vie et à mener une vie sociale profitable au cours d'une existence irréprochable. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos allez à bientôt Bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons parler de la couleur de l'aura orange donc c'est une couleur la couleur orange est une bonne représentation de la vitalité chez une personne d'un bel équilibre aussi la personne qui possède une f... et une personne qui possède une forte personnalité et un grand pouvoir de réflexion c'est à dire que c'est une personne qui réfléchit beaucoup une... dans une couleur orange c'est une personne qui réfléchit beaucoup ou tout simplement on peut la trouver Dans des travaux de réflexion mais n'oubliez pas une aura ça peut changer d'une seconde à l'autre donc si vous réfléchissez vous pouvez avoir une couleur orange mais en général on trouve cette couleur chez une personne qui réfléchit beaucoup voilà comme les autres couleurs c'est aussi une, une couleur de guérison en cours mais ça peut être aussi une couleur euh, de bonne santé et euh, au niveau des dons artistiques elle peut elle peut être passionnée au niveau de la photographie euh, voilà mais elle est dans la créativité par contre par contre elle peut se trouver dans le dans le péché d'orgueil euh, et par euh, par confiance en soi en fait mais c'est en, en général une personne dans la couleur orange c'est une personne qui réfléchit beaucoup qui peut être dans les soins ou dans sa propre guérison voilà Si tu as aimé mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager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 les jours favoris du Taureau sont le Vendredi et le Lundi. La planète qui le caractérise est Vénus. Les signes les plus compatibles avec lui sont la Vierge et le Capricorne. Mais les signes qui sont le plus compatibles avec lui pour une relation amoureuse ou de mariage tout simplement, sont son propre signe ou le scorpion les chiffres porte bonheur du taureau sont le 4 le 8 le 13 le 17 et le 22 et le 26 les points forts du taureau et qu'il est fiable patient concret dévoué responsable les points faibles du taureau sont qu'il est têtu, possessif, intransigeant. Le taureau aime en général le jardinage, la cuisine, la musique, les vêtements, tout ce qui est de grande qualité. Le taureau est une personne qui aime récolter les fruits de son travail même s'il doit attendre plusieurs heures plusieurs jours ou même plusieurs années mais il récoltera toujours le fruit de son travail tout en triant le bon du mauvais le taureau est une personne conservatrice dans tous les sens du terme les personnes qui travaillent avec le taureau seront facilement ses amis Mais une fois que le taureau s'engage, il va jusqu'au bout des choses. C'est quelqu'un de très loyal, qui prend beaucoup de recul et qui analyse énormément les choses dans toutes les situations. Il finira toujours par trouver la bonne solution. Au niveau de sa vie sentimentale, c'est quelqu'un de très affectueux qui aime bien aider sa famille même s'il doit en perdre des plumes au niveau de sa carrière il est très ambitieux et va toujours jusqu'au bout des choses les pierres du taureau sont laite mousse la citrine la chrysocolle la chryso col le corail cristal de roche l'émeraude la jade jaune, le quartz rose, l'aragonite, la venturine verte, la calcite rouge, les matites, le grenat, la malachite, le saphir, la chunjit. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement